Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du Trade Binder du mois d'août. Alors, comme c'est l'anniversaire de ma chaîne aujourd'hui, je cherche juste du draconité et après je suis preneur d'un peu de tout. Voilà. Sauf du mot bien sûr. Donc on y va. On commence. Donc il y a pas mal de nouveautés. donc de la dernière extension du dragon blanc après j'ai mis des cartes que j'avais en réserve pour compléter celle là est en anglaise je vous le dis après du quai du fou. Donc après, voilà quoi, vous pouviez... Donc il n'y aura qu'un binder ce mois-ci. Pareil, celle-là est en anglaise. Mais c'est un binder avec des raretés. Des vous au en gold j'essaie de mettre un peu par famille aussi. Un à dessous. Faudrait que je me renseigne comme il y a le cote. mais il y a le dans les 30 euros. Je crois, mais bon, je, je me renseignerai. du keiju que j'ai mis en dernier cours parce que j'avais pas assez d'emplacement de plat. Là c'est trapacide. Ranzomultezroïde. Même si... Elle Interdit pour les collectionneurs. Ça peut être intéressant. Miroir -mi miroir. Bon. Basilocatrice. Flamme chimérique. C'est toujours ça. Si vous cherchez des Utopies, j'en ai un rare aussi. En rangeant un peu hier soir, j'ai eu j'en avais. Solide Ali et la carte que vous avez du mal à voir après c'est j'ai du historique et le chaman là c'est le chaman néo de la cloche de feu cadeau synchro Rapacide. pioche évolué voilà, voyant que j'ai la lumière du soleil qui reflète un peu, j'essaie de faire attention aussi avec ça Le Dididi, -Di -Di, roi des vagues, mais je pense que celle-là, elle va partir. Gear Gigant X, la carte que vous ne voyez pas. Ah voilà. Trapèze d'épines. Toujours les trois guerriers en même temps. Là, le sergent électrique. La cour de la justice en anglaise que j'arrive pas à me débarrasser. Force spirituelle. Winda Sage Gusto. Winda, pardon. Attendez, j'ai pas tourné un peu trop vite là. là. Vous avez pas vu les trois ici. Bouclier épais, Du A. Là c'est du A. Hein. Doudou -dou aussi, toujours. Lapin-Automate, Psychokinésie. Voilà, ça, c'est un peu de la dernière extension. Pareil. Pareil, dernière extension magiciens alors sachez que normalement j'aurais voudrais faire une ouverture de deux boîtes le 5 août normalement si tout se passe bien donc euh, j'espère que vous allez être au rendez-vous ça fait partie des petites surprises que je voulais vous faire on va revenir un peu là parce que je pense que ça vous avez pas vu assez On, est à, on arrive à la dernière page, donc là c'est le seigneur du jugement Laval, un peu du colonie de Chrome, et là c'est le numéro 30, Golem, voilà. Donc les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Moi je vais le faire et on se retrouve à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la Team Astral Yu-Gi-Oh Et ciao tout le monde